Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Ça va bien aujourd'hui et toi? Ça va mieux, ça va mieux, mmh. hein? une petite période oh, ouais. de COVID là, donc euh, ça va mieux. Oui, je relève une COVID alors il se peut que, que, que, que je laisse échapper un peu de tousses-ma aujourd'hui. <rire> je m'en oh. excuse. <rire> C'est correct, Nathalie. Euh, Nathalie, on, a, on va attendre encore une petite minute ou deux, parce qu'on hein, on va essayer de tenir à l'heure, euh, comme, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a une rencontre on dure, qui dure 30 minutes. Euh, ensemble, on va parler euh, des, bah, oui, des visas, des différents types de visas qui, que les entreprises peuvent avoir pour faire venir ou recruter des gens à l'international. Euh, Juste un, un petit rappel, notre dernier euh, webinaire euh, qu'on a fait il y a quelques mois de ça, euh, plus de 22 000 vues euh, à, à ce jour. Donc, euh, on, on peut dire que ce que, genre d'informations que tu, tu nous partages, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'en de, de, de, de, en savoir un petit peu plus. Alors, euh, j'ai bien hâte que tu nous parles des différentes choses qui, euh, qui sont arrivées dans les, dans les dernières semaines, les derniers mois. Hein. Il y a, ça bouge beaucoup au Québec actuellement dans tout ce qui est processus d'immigration. Bon, rien à voir avec les élections, mais quand même un petit peu. Okay. Donc, euh, et on sait que 2023, même si certains parlent de, de récession, on sait que les entreprises ont besoin de, de, de, de, de gens qualifiés. Euh, et puis ça, c'est vrai sur toute la province du Québec. Donc, comment on va, on va, aller, euh, on va aider les entreprises à recruter à l'international et puis surtout à finaliser les dossiers d'immigration alors Nathalie, pour, pour commencer cette, cette rencontre, je vais partager une petite diapositive là, que, que, que tu nous as partagée. Alors aujourd'hui, notre, notre, notre sujet c'est comment se familiariser avec les différentes procédures d'immigration euh, et pour ça, bah, j'ai la chance d'accueillir euh, Nathalie, Nathalie Noël, qui est consultante réglementée en immigration. Euh, c'est important de, de le rappeler, euh, Nathalie, qui aujourd'hui peut faire des dossiers d'immigration euh, au Québec? Oui, effectivement, puisque l'immigration, c'est une loi. Euh, alors, euh, les gens qui s'improvisent dans l'immigration, si on peut dire, euh, ils doivent détenir des titres. Pour pratiquer l'immigration. Alors, euh, il y a trois métiers qui peuvent pratiquer l'immigration. Alors, le, le, la, le, le premier métier, c'est les avocats, les membres du barreau. Je parle au Québec. Euh, ensuite, vous avez les notaires. Euh, et le troisième métier, c'est les, les, les consultants réglementés en immigration canadienne. Alors, ce sont les, les trois seuls métiers qui peuvent euh, vous, euh, facturer pour faire des travaux d'immigration. Et, et en fait, je, je suis quand même surpris parce que les notaires, on n'en entend jamais parler, en fait, euh, est-ce que vraiment il y a des notaires qui font des dossiers d'immigration? J'en vois cette question dans l'espace. Le, dans c'est une bonne question. Personnellement, je n'en connais pas. Euh, je, je crois qu'avec le, le, avec tout ce qu'il y a de contrats dans l'immobilier, dans le commercial, je pense qu'ils ont, euh, ils ont <rire> tellement beaucoup euh, d'ouvrages. Alors, euh, c'est peut-être pour ça qu'on en voit moins. Ok. Euh, Nathalie, aussi une chose qui est importante, c'est que quand on est euh, consultante en ré, en, en réglementée en immigration, euh, il y a des visas, enfin pas des visas, mais des, des, des, des titres qui, qui peuvent te permettre de travailler au Québec, pour des dossiers au Québec, puis il y en a d'autres au Canada. C'est-à-dire qu'on peut être consultante réglementée en immigration uniquement au Québec, c'est ça? On peut être consultante réglementée uniquement au Canada. Okay. ok, Alors, nous, quand, quand on fait les examens, on commence par l'examen le, euh, du Canada. Et si la personne veut travailler, euh, faire des demandes au Québec, elle doit aussi faire un examen au niveau là, de, du MIFI, qu'on appelle le ministère euh, de l'Immigration, puis détenir une licence à partir de là. Alors, c'est pour ça que sur, sur ma, ma, la CETA, vous voyez là, que j'ai deux numéros de licence. Le premier numéro de licence, c'est celui du Canada. D'ailleurs, un registre pour ça, euh, si vous n'êtes pas sûr, si la personne euh, qui vous sollicite pour l'immigration est licenciée, vous pouvez aller voir sur le registre des consultants euh, au Canada. Et puis, la même chose du côté du MIFI, il y a un registre aussi de gens enregistrés. Parfait, merci. Puis ça c'est important. Hein. Puis c'est vrai dans ton industrie, c'est vrai aussi dans la nôtre, hein. le recrutement international. Euh, au Québec, euh, tout le monde ne peut pas se dire je vais me lancer à faire du recrutement international. Il faut aussi un permis euh, de, de, de, pour, pour exercer ce, ce métier-là. Et, et Patrimoine RH, nous avons ce permis. Alors, on va parler de deux types de permis, encore des permis, il faut toujours des permis. Euh, permis de travailler au Canada. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, les, au niveau des deux programmes Bon, au niveau des deux programmes, bien, bien sûr, lorsqu'un lorsqu employeur veut recruter des travailleurs étrangers, euh, bon, il y a deux, deux, deux sortes de programmes par lesquels il peut passer. Alors, on les a ici sur la CETAT. Le premier programme, euh, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET. -E Alors, euh, c'est un programme euh, administré par euh, Service Canada. Euh, et puis au Québec, il, il est aussi administré par le MIFI. Euh, donc, ça, ça, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le Québec, il, la, la province de Québec est la seule province qui décide euh, qui, quel immigrant elle choisit. Alors, euh, la, la sélection des immigrants. Alors, euh, dans le cas du programme des travailleurs étrangers temporaires au Québec, alors ça prend euh, le hockey du fédéral et ça prend aussi le hockey du provincial. Alors, on a besoin donc de faire des, deux demandes parallèles et puis les deux paliers euh, doivent accepter. Euh, doivent accepter. Si un des deux n'accepte pas, à ce moment-là, on n'a pas de lettre possible de IEPT. Puis quand on parle là, de, de sélectionner euh, au Québec les immigrants, on, dans le vieux jargon, on appelait ça le, le CAC, le Certificat, certificat d'acceptation du Québec. Euh, maintenant, on l'appelle plutôt le Certificat de sélection temporaire, le CST du Québec. Alors, ça, c'est le premier programme dont on fait euh, le l'EIMT-CST euh, première étape. Ensuite, lorsqu'on a une, une décision positive, euh, on, on se tourne vers euh, Immigration Canada pour faire le permis de travail. Alors, ça concerne deux étapes. C'est pour ça que les délais sont plus longs, euh, comme vous pouvez comprendre. Euh, c'est parce qu'il y a deux paliers de gouvernement qui interviennent. Deuxième programme. C'est le programme de mobilité internationale. Ce sont des programmes qui rentrent dans les exemptions de l'IMT. Euh, euh, c'est un programme administré par euh, IRCC, qui est Immigration Canada. Donc, si je comprends bien, le premier programme, c'est quand même celui qui représente le plus des do les dossiers. Hein. C'est Globalement, c'est là où la plupart des gens vont passer, soit ce qu'on appelle les jeunes professionnels, donc des professionnels avec... En moins de 35 ans, ou les EIMT, donc ceux qui, euh, euh, il y a une étude d'impact sur le marché, c'est ces deux programmes-là qui, enfin ce programme-là qui, qui va, on va dire, générer le plus de, de, de, de, de dossiers d'immigration. Euh, non, Philippe, le, le, le, le programme avec EIMT, effectivement, c'est le programme le plus populaire, si on peut dire. Euh, mais si on parle de, de programme de Jeune Pro, euh, le Jeune Pro, étant donné que c'était dispensé de IMT, on, ça va rentrer dans le programme, le deuxième programme. De ah, mobile. ok, parfait. Exact, exact. c'est vrai que le, les, les, le fait est… Euh, donc, ça, on, on voit, il y a beaucoup d'acronymes. Hein, donc, euh, on, on va essayer des fois d'expliquer de, de, quels sont les acronymes. Puis, euh, le fait est qu'en plus, ça change. Là, euh, en ce moment, ça change pas mal. Alors, une entreprise qui euh, souhaite se lancer dans le recrutement, euh, quelles sont les questions à se poser dans le processus de recrutement d'un travailleur temporaire Bien, une première question, c'est, je fais venir un travailleur étranger, est-ce que je dois faire un IMT? Est-ce que je pourrais être exempté d'un IMT? Alors, la, la première question, c'est ça qu'il faut se poser, parce que si on est dispensé d'un IMT, ça va plus vite. On, on saute tout de suite à l'étape du permis de travail. On enlève les deux paliers, le Service Canada, on enlève le MIFI. Alors, on saute tout de suite à, à la, à, à, à, du côté de l'immigration, euh, IRCC. Euh, alors, y, puis sur Internet, vous pouvez aller voir euh, les exemptions. Nous, on a marqué cliquer ici, là, mais si je fais cliquer ici, euh, on, vous, ver, vous tomberiez dans la liste des exemptions avec tout, tout, tout, tout les critères, euh, tous les critères, tous les types de programmes et tous les critères, euh, les critères, OK, pour, euh, pour entrer dans ces programmes-là. Je, je pourrais vous donner, est-ce que tu voudrais des exemples, Philippe? De, euh, par exemple, de... oui, donne-nous des exemples, oui. Oui, euh, ben il y, a, il y a, par exemple, il y a, il y a euh, des programmes qui sont des accords ou des ententes internationaux. C'est que le Canada a fait des accords avec certains pays. Euh, pour, euh, pour, pour des catégories de travailleurs, comme je vous donne des exemples, là, euh, des techniciens, des professionnels, des personnes mutées à l'intérieur d'une société. Ça veut dire quoi, ça? Si vous avez une succursale, je vous donne exemple euh, au Mexique, et puis euh, vous voudriez prendre un employé du Mexique et l'amener euh, dans votre euh, siège social ici, par exemple, bien, vous pourriez passer par ce programme-là. Okay. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui est urgence, euh, euh, fournisseurs de services contractuels. Par exemple, vous avez acheté une machine euh, en Allemagne, par exemple, là, ben, il, puis vous avez besoin de, de, de quelqu'un pour venir réparer la machine, ben, cette personne-là pourrait venir euh, temporairement ici. Euh, sous ces ententes euh, internationales, ces accords comme, euh, entre les pays. Ok, Je pourrais vous parler, il y a un accord entre les États-Unis, le, le Canada, le Mexique, l'ancienne libre-échange. Il y a des accords avec le Chili, la Colombie, le Panama, les Antilles, quand on parle des travailleurs agricoles. Il y a des accords aussi avec des pays d'Europe. Alors, c'est pour nommer quelques-uns. Okay. Il y a aussi des, des programmes qu'on appelle les intérêts canadiens. Là. Euh, les médecins qui voudraient venir ici au, euh, au Québec euh, travailler, des euh, guides de pêche, je, je, vous, je vous en envoie à, à, un peu comme ça. Là. Euh, la mobilité francophone, euh, ça c'est des programmes. Euh, si moi je suis en Ontario, puis je voudrais avoir un francophone venir travailler chez nous, euh, et ça peut être dispensé de IMT, par exemple. Okay. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui est en euh, entente. Là, tantôt, on parlait du programme Jeune Pro, Expérience Internationale Canada, euh, qui, est, qui, qui est une entente entre le Canada puis certains pays, euh, je crois que c'est 27 pays de mémoire, là, dont la France, par exemple, euh, pouvait faire venir un jeune Français de 35 ans et moins euh, sans faire de IMT. Euh, avec des critères spéciaux. Euh, et puis, euh, euh, étant donné qu'on saute directement au permis de travail, on fait pas de IMT, alors les délais sont beaucoup plus rapides. C'est des délais là, souvent qu'on voit en deux et trois mois. Um, J'essaie de, de donner d'autres euh, d'autres euh, exemples de, de programmes euh, dispensés. Les conjoints, exemple, si vous faites un travailleur étranger, conjoint, il peut peut-être avoir euh, un permis de travail ouvert. C est, c est, c est, ce permis de travail ouvert rentre dans les dispenses de IMT. Alors, c'est à peu près ça. Là. Je, je, je crois que faire le tour là, prendrait beaucoup de temps. Là, mais... Non, non, mais c'est oui. parfait. En tout cas, ça, ça, ça donne déjà à nos, à, aux gens qui, qui écoutent de dire OK, ben, il y a peut-être des possibilités sur lesquelles on va pouvoir gagner un peu de temps parce que oui. c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Oui, okay. c'est la première chose à faire, aller voir les exemptions. Si vous rentrez pas, si ça ne rentre pas dans les, les exemptions, mais à ce moment-là, c'est simple, pour faire un IMT. OK. Alors. Qu'est-ce qu'un EIMT? On en parle depuis tout à l'heure. C'est quoi exactement un EIMT? EIMT, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'acronymes en immigration. Là. Alors, c'est étude d'impact sur le marché du travail. Euh, Qu'est-ce que ça fait ça dans vie? Dans le fond, lorsque vous faites venir un travailleur étranger, il faut démontrer au gouvernement qu'il n'y a pas de Canadien ou résident permanent disponible pour l'emploi. Alors, c'est ce que ça. C est, c est, c est, c est, quand on fait une étude d'impact sur, sur le marché du travail, c'est ça qu'on faut démontrer. Euh, au gouvernement canadien. Okay? On a, il n'y a tellement pas de, de, de, de, de ressources euh, disponibles qu'on se tourne vers l'international. Alors, euh, puis quand on fait le rapport, bien, bien sûr, euh, c'est analysé du côté fédéral, c'est analysé du côté provincial, puis ça nous prend au bout de la ligne euh, un, un IMT favorable, qu'on appelle là, une lettre de confirmation positive, qui nous donne le droit euh, d'aller vers l'étranger. Bon, puis en, en même temps, on se mentira pas. Vu le, le, le marché actuel au Québec, je pense que ça doit pas, si, si on fait bien les choses, il y a peu de chances qu'on soit ça soit refusé du fait des, des taux de chômage aussi faibles. Ok, euh, première étape, déterminer euh, les ses besoins en tant qu'employeur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, la, la première chose, si, si vous dites, ben, moi, j'aimerais ça recruter à l'étranger, il, il, il faut il faut, vous déterminer les, vos besoins en tant qu'employeur. première chose à faire, c'est de faire la description du poste. C'est quoi? Ça va être quoi euh, le type du poste? Ça va être quoi les tâches qu'il va faire? Est-ce que c'est un soudeur? Est-ce que c'est un machiniste? Est-ce que c'est une préposée aux bénéficiaires, par contre? Alors, il faut, il faut décrire les, les tâches de cette personne-là. Okay. Il faut aussi voir de votre côté si cette personne-là prend des qualifications euh, particulières. Euh, euh, on parle euh, d'exemples de diplômes, de, de, diplôme, de, de formations. On peut parler aussi du nombre d'années d'expérience. Euh, on peut aussi parler peut-être de, de, de, de la compétence. Euh, des, des, des, du savoir en particulier, je, je vous donne un exemple peut-être que vous avez des machines spéciales chez vous, puis euh, euh, justement, ça prend une aptitude particulière. Alors, il faut, il faut que vous faites cette description-là euh, et ensuite, à partir de là, si déjà vous avez votre travailleur, mais là, il faut vérifier s'il rentre dans vos critères. Si vous n'avez pas votre travailleur, mais là, il faut se tourner vers les films de recrutement. Alors, c'est ce qui est nécessaire. Euh, puis du côté de la langue ben euh, on est au Québec exemple si vous êtes un employeur du Québec les deux langues officielles ils sont le français et l'anglais alors c'est pour ça que du côté là de euh, les exigences linguistiques là, ça va dépendre du euh, du, euh, de la profession que vous avez besoin. Euh, je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'une préposée aux Ben, euh, Il va falloir que cette personne-là sache communiquer avec vos, euh, vos résidents. Alors, euh, si, si vous vous tournez vers un pays, par, euh, par exemple, hispanique, et si elle parle juste espagnol, euh, je, je vous annonce que vous avez des grands, des grands, grands, des grands risques de refus. OK. Alors, euh, oui, on peut se tourner vers certains pays pour. Euh, puis la langue, c'est pas grave s'ils la parlent pas nécessairement, mais euh, euh, il faut regarder c'est quoi la profession avec ça aussi. OK. C est, c est, puis c'est assez logique en plus selon les métiers. Euh, dès dès qu'il y a de la relation, euh, on va dire d'humain à humain, ben, c'est quand même plus facile si les gens parlent la, la, la même langue. OK. Euh, deuxième étape dé déterminer la profession et les conditions. Donc, euh, trouver le fameux code de CNP. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? CNP, ça veut dire Code national de profession. Le fédéral, euh, c'est lui qui a, euh, qui a émis un, un code national de profession. Dans le fond, c'est que chaque profession euh, va avoir un code, un numéro euh, à quatre chiffres. Maintenant, à partir du 16 novembre, je l'expliquerai plus tard, ça va être des numéros à cinq chiffres. Uh, mais uh, il faut qu que chaque, chaque profession a un numéro et dans le Code national de profession, euh, qu'on peut sur, on peut aller voir sur internet mais qu'est-ce que ça fait dans vie ben ça explique le, euh, euh, la, la profession elle-même ça l ça l'explique les intitulés parce que vous pouvez y avoir des soudeurs mais des fois euh, la, la, la, votre entreprise n'appellera pas des soudeurs euh, des, des soudeurs elle pourrait appeler des aides soudeurs elle pourrait appeler des spécialistes euh, dans le soudage euh, à l'arc je vous donne des exemples alors dans le code on, on va on va voir les intitulés des titres, de, de, on va voir les tâches, d'où ça revient à l'étape précédente que je vous avais dit. Il faut que faut, faut vous décrivez vos tâches. Il euh, faut bien les décrire parce que les tâches que vous avez décrites vont permettre d'aller voir le, le, le, la description des, des, des tâches dans le Code national de profession. Puis c'est cette description-là qui va, qui va permettre d'aller chercher le, le code CMP. OK? D'ailleurs, c'est important ce que tu dis parce que souvent, les entreprises me ben, disent, mais moi, c'est ça le métier que j'ai besoin. Oui, mais ce que vous demandez de faire, ce n'est pas ça. En fait, euh, ce qui va primer, c'est vraiment les tâches. Tu as raison et puis des fois, tu nous, tu nous ramènes, nous aussi, hein, dans l'ordre. Attendez, je comprends que vous vouliez marquer ça, mais quand je vois le descriptif des tâches, ce n'est pas ce métier-là la référence. Je dis toujours, moi, ben, moi vous pourriez, pourriez m'appeler Docteur Nathalie, mais lorsque je vais décrire mes tâches, vous allez vous apercevoir que je ne suis pas un médecin. Là. Ok <rire> Alors, c'est important. La description des tâches est très, très importante pour aller chercher le bon code CNP parce que si vous n'avez pas le bon code CNP, votre IMT va être refusé ou votre permis de travail va être refusé. Alors, c'est très important. Dans le code CNP aussi, on voit, les, il, y le, il y a le niveau d'études aussi. Parce il y a des métiers que ça prend des diplômes, il y a des métiers que ça prend pas des diplômes. C'est important. Alors, si vous, si vous avez choisi si votre métier, vous, il, il ça prend un diplôme, puis, puis votre, euh, votre travailleur que vous avez choisi, il n'y a pas de diplôme, mais on, on, on, on, on s'en on, on va vers un refus de permis de travail. Encore là, c alors, c'est très, très important. Euh, il y a d'autres informations aussi qu'on peut avoir dans le CMP. Euh, exemple, il y a peut-être des gens qu'il faut qu'il y ait euh, d'autres euh, accréditations. Je prends l'exemple d'un électricien au niveau euh, au niveau là, de la construction chez nous. ben Ça y prend son, son euh, ça y prend sa carte le CCQ qu'on appelle. Là. Alors, c'est toutes des petites subtilités qu'il faut aller voir. C'est pour ça que le code de profession, il, il faut vous passer par là. C'est un incontournable. C'est obligatoire. OK? Alors, c'est de bien connaître ça, c'est important. Avant le 16 novembre, on, on, le code CNP, on, on, on allait sur l'édition 2016. OK? Euh, à partir du 16 novembre, on va aller sur l'édition 2021. Je ne m'en invite pas pourquoi, on est rendu en <rire> 2022, mais on ça d'une édition 2021, euh, les mystères. Euh, mais euh, alors, euh, ça, c'est de bien vérifier la bonne édition aussi. C'est très, très, très important. Euh, puis, à partir du 16 novembre 2002, on a, on a, on a rajouté aussi euh, les codes. Les codes vont changer puis ils vont venir à cinq chiffres. Alors, c'est les changements qui s'en viennent. Alors, si vous faites une demande après le 16 novembre, il va falloir avoir les bons codes de CMP maintenant qui, qui sont de cinq chiffres. OK? Si vous la faites avant le 16 novembre, vous pouvez encore le, le, le, y aller avec le 4 chiffres. Puis okay? d'ailleurs, tu parles des, des, des formulaires. Euh... Je dis, je dis toujours, quand on, on, on fait ces dossiers d'immigration, s'assurer qu'on ait les, bien, les bons formulaires. Puis, ce n'est pas parce que vous l'avez téléchargé il y a deux semaines, trois semaines qu'il est encore bon. C'est d'où l'avantage des fois de travailler avec des consultants ou des consultantes en immigration. C'est votre métier. Vous savez. Dire, chacun son métier, chacun son expertise. Donc, euh, faire un dossier pour se rendre compte qu'on n'avait pas le bon formulaire et qu'il refusait. Euh, ouf, ouais. Ça ne vaut pas bien. Hein. Ça ne vaut pas bien. Euh, on parle aussi, là, si vous voyez un petit peu plus bas, là, les professions de catégorie 0, A, B, C, D. Ça, c'était avant le 16 novembre, là. Euh, on, maintenant, on va tomber, là. Euh, donc, ce que je veux plutôt dire, c'est que ça va encore fonctionner comme ça, mais on va appeler ça des fers, là. Euh, Alors, euh, c'est ça, les fers à cinq chiffres qui sont des codes CMP, là. Euh, Puis, le, le plus gros changement là-dedans, je pense, c'est que pour, pour, euh, pour les gens qui connaissent ça, là, tout ce qui est genre de compétences euh, 0, A et B, euh, c'est que le travailleur qui est dans ces genres de compétences-là euh, peut amener sa famille avec lui. Son conjoint, euh, son conjoint à ce moment-là, peut avoir un permis de travail ouvert, les enfants peuvent avoir des permis d'études. Euh, c est, c est, le, le C et le D, malheureusement, ça ne fonctionne pas. OK, il peut, les, les, la famille ne peut pas accompagner. Fait ça, c'est toutes des choses à bien vérifier. Euh, mais il y a quand mais, même des bonnes nouvelles. Il y a quand même des oui. bonnes nouvelles parce qu'il y a de plus en plus de, de, de métiers qui rentrent dans les catégories euh, euh, A ou B, quoi. Oui, bien, à partir du 16 novembre, avec les Faires que vous avez là, les, les catégories FER, c'est qu'il y a des métiers C, qu'avant, on pouvait pas, euh, que la famille pouvait pas accompagner, bien, il y a des C, maintenant, qui sont rendus faire trois, si on peut dire, de, euh, qui, qui sont rendus B, si on peut dire. OK, alors, à ce moment-là, euh, les, les, euh, la famille va pouvoir les accompagner. Je vous donne un exemple, les préposés aux bénéficiaires. Les, tous ces anges-là qui viennent prendre soin de nos euh, hein, nos, nos, personnes âgées, là, euh, bien, ils ne pouvaient pas venir. Avant le 16 novembre, ils ne pouvaient pas être accompagnés de leur, euh, de leur famille. Euh, bien, à partir du 16 novembre, ils vont pouvoir être accompagnés de leur famille, ce qui est vraiment, vraiment une bonne nouvelle pour eux ben, En fait, c'est un gros changement parce qu'on sait que les préposés aux bénéficiaires, il nous en manque beaucoup au Québec. Pour avoir travaillé sur des dossiers, on le sait que c'est compliqué et qu'en plus, quand on trouvait la perle rare qui avait envie de venir s'installer au Québec, mais qu'elle était mariée et qu'on lui disait ben, « malheureusement, on ne pas venir avec votre conjoint ou votre conjointe ben, », on perdait la candidature. Euh, et euh, on sait aussi que le, le, le Québec est en compétition avec non seulement les province du Canada, mais aussi d'autres pays. Donc, euh, ben, moi, je veux partir, euh, je vais aller travailler dans un autre pays, puis euh, ben, le Québec me met des barrières parce que je ne peux pas arriver en famille. Ben, je vais aller dans un autre pays qui, lui, va m'ouvrir les bras euh, parce que eux aussi, ils, ils recherchent des préposés aux bénéficiaires. Donc, euh, ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour les entreprises. Une très bonne nouvelle pour tout le monde, effectivement. Puis d'autres métiers, il y en a d'autres. Là, on a pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Hein. Ben, j'avais, Je peux prendre un autre exemple, les conducteurs de camions. Et tout ce qui est camion lourd, euh, même chose, euh, ils étaient considérés de niveau compétence C. Ils sont toujours compétencés mais ils vont, ils, vont, ils vont rentrer dans, dans la, la, la, la, le faire 3 qui va leur permettre euh, de, de s'élever dans le B puis de pouvoir apporter leur famille. Ce qui est une très bonne nouvelle. Là. Exact. Parce que nous, actuellement, on a un mandat là, avec, euh, avec une entreprise et, et c'est vrai que ça aussi, ça a été une des problématiques. Euh, ça va vraiment être, ça, ça va en tout cas faciliter. Le, le, le, la prise de décision de certains candidats ou candidates à dire Ben oui, je viens, j'accepte je, parce que je peux venir avec ma famille. Oui. Effectivement. Je, juste pour faire la tournée du tableau que vous voyez ici, là, alors, euh, on parle de zéro A, C, D toujours, genre de compétences zéro. Ce qu'elle veut, c'est faire zéro, maintenant. Alors, c'est des postes de gestion. C'est vraiment des gens là en haut là, que vous allez chercher, là, qui ont, qui ont, qui ont euh, des grosses tâches, mais qui ont aussi des diplômes. Voyez-vous, tantôt, je vous disais, les diplômes, c'est important. Là. Le, votre, votre, code, votre code de CLP, l'édition 2021, va vous expliquer qu'est-ce que ça prend, exemple, dans un, un poste de gestion administratif. Euh, exemple d'une compagnie euh, manufacture de manufacture d'aliments, exemple. Je vous donne exemple. Là. Niveau compétence, ça, c'est souvent des professions qui nécessitent des diplômes universitaires. OK. Euh, niveau de compétence B, faire 2 et faire 3, ce sont des nouveautés. C'est souvent, soit un diplôme d'études collégiales ou des apprentissages de deux ans ou encore des tâches de supervision. Ou euh, il, on peut rajouter aussi au niveau du faire 3, euh, on peut rajouter euh, des DEP aussi. Ça dépend pas des métiers, mais on, et ça pourrait exiger des, des... Maintenant, les DEP peuvent rentrer dans le niveau de compétence B, faire 3. Euh, niveau, niveau de compétence C, c'est souvent euh, un secondaire 5, ok, ou une formation en cours d'emploi. Euh, euh, si je, je prends l'exemple des proposés aux bénéficiaires, c'était ça dans le temps. Okay? Niveau D, ben, ça ne nécessite pas nécessairement là, euh, un diplôme secondaire. Alors, ça serait euh, par exemple des journaliers, si on peut okay. dire. Okay. Ce, qui, ce qui rentre aussi dans cette catégorie-là, tu, tu, est-ce que les, par exemple, les, les gens qui vont venir des saisonniers vont faire partie de, de, de cette euh, catégorie-là? Oui, s'ils viennent bah, du côté agricole, effectivement, eux autres, ils, ils, ils viennent de, de, du côté ils, ils rentrent dans le D, effectivement. Là. Si on parle de travailleurs agricoles, oui. Si on parle ta... de paysagistes, par exemple, non, par contre, parce qu'un paysagiste, souvent, ça prend au moins un D un P, ça prend... Exact. Alors, eux autres, ils tombent dans le B. Ok. Donc, euh, ils peuvent aussi venir avec leur famille. Définitivement oui. Excellent. Euh, étape 3, savoir s'il y a des, des Canadiens ou des gens ayant la résidence permanente disponible pour cet emploi. Eh bien, la façon... de. La, la, la, écoutez, le, le, quand vous tombez dans les EIMT, euh, moi, je vous dirais, faut réfléchir, là, il faut toujours afficher. Il faut faire... Les, le gouvernement, ils veulent que vous fassiez des efforts. Là. Ok, euh, les efforts pour venir en trouver. Alors, euh, parmi les efforts, mais c'est de l'affichage. Hein, c'est afficher le poste, afficher le poste. C'est de faire des salons d'emploi. C'est, c'est ce que le gouvernement veut voir des employeurs là. Et en tout temps, ils peuvent demander là, euh, euh, les efforts que l'employeur le, a fait là, pour. Euh, pour trouver des Canadiens. Là. Alors, quand, quand on marque, là, et voir s'il y a des Canadiens euh, disponibles ou des résidents permanents, euh, note, il faut toujours déployer des efforts pour recruter. Alors, faites des affichages pour en faire. Allez, en tout cas, euh, Nathalie, toujours très, très agréable d'échanger avec toi. Je vois que le temps passe vite. Il nous reste 4 minutes, 4-5 minutes pour tenir notre planning et, et puis aussi respecter ton temps de... de, de, de sur, sur ton repas, hein, parce que merci de prendre de, de, de ton temps sur ton repas pour, pour être avec nous aujourd'hui. Euh, quels sont les grands changements qu'il y a eu euh, dernièrement euh, au niveau de l'immigration Parce que cette année-là, on en a eu pas mal les changements. Euh, des fois, je, tu me disais, Philippe, il faut que tu dises à tes clients que c'est 23 et 0,8 de mémoire pour ne pas avoir de, de, de, de billets d'avion à payer. Après, on arrivait… Ah, tu, tu me rappelais un mois plus tard, c'est plus 23, c'est 25. C'est quoi les derniers changements qu'il y a eu les changements, le, le, le taux, les taux, euh, le salaire médian au Québec euh, est passé de 23,08 à 25, euh, qui est une base, là, au niveau, pour des gens qui sont habitués de faire des EIMT, là, le salaire médian de toutes les provinces, là, c'est une base. On se fie là-dessus pour voir si c'est des bas salaires ou des hauts salaires. Alors, le, le salaire est donc passé à 25. Euh, Puis ça, ils ne l'annoncent pas. Là, hein. il, faut, il faut aller voir. Et quand on dit qu'il faut aller voir Internet, mais il faut consulter les sites. Là, et, le gouvernement, il ne s'en vante pas de ça, là. Alors, il, faut, il faut. Ça, c'est un, un des premiers changements euh, qui a été fait. L'autre changement, ben, il, y a eu, euh, il y a eu des, des ententes entre le Québec et euh, le Canada là, au, au niveau de, de certains postes. Euh, qu'on n'aura plus besoin d'afficher, si on peut dire. Même si tantôt, je vous ai dit d'afficher, il faut toujours afficher. Même s'il si y a des changements qui disent oh, on n'a pas besoin d'affichage. Moi, je vous dis toujours afficher quand même. Ok. Alors, il y a des postes qui étaient catégorie C, euh, qui sont montés dans le B, comme on disait tantôt. Il y a aussi des postes qui sont dans le D, qu'on avait besoin tout le temps d'afficher et de démontrer des affichages euh, qu'on n'a plus besoin. Euh, ensuite, il y a eu euh, des ententes. J'essaie de voir les autres changements, Est-ce que, est que j'en oublie? Euh, non, j'en oublie pas. Non, j'en oublie à, pas. Actuellement, là, à titre d'information, les, les délais hein, pour les entreprises qui décident de, de s'en dans un mandat de recrutement à international, l'international, c'est quoi à peu près les, dans les grandes lignes? Oui, il, il, il y a surtout le, la première partie, c'est le recrutement. Là, en ce moment-là, il, il y a un certain délai. que, que Oui, qui lui s'allonge actuellement. Là, je le confirme, ça s'allonge, ça, ça devient plus compliqué. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui sont en plein développement. Même si on parle de récession, il y a quand même plein de pays qui manquent de main-d'oeuvre. Euh, là encore, des fois, des, des, des problèmes en lien avec euh, les, les moyennes d'âge. Donc, il y a plus de gens âgés qui partent que de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, euh, oui, ça, c'est sûr que les, trouver des candidats est des fois un peu plus complexe. Mais sinon, au, à part le... le une fois qu'on a la chance d'avoir trouvé ces candidats, c'est quoi les délais à peu près pour l'immigration? Supposons que si on parle de IMT, euh, les, les délais ont raccourci, c'est une bonne nouvelle, depuis cet été, là, on est peut-être dans les huit semaines en ce moment. Wow. Okay. Okay. Oui, c'est bien. Ils ont engagé des nouveaux agents en passant. Donc. Alors, ça l'aide beaucoup, euh, surtout au Québec. Là. Euh, fait que vous avez huit un, un, un, un semaines là. Puis ensuite, bien, là, ça dépend du pays où -ce on va aller, hein, parce que euh, le, délai, euh, le délai du permis de travail, puisqu'on rentre dans la deuxième étape du permis de travail, en cas, donc, va euh, déterminer euh, il faut aller voir sur Internet dans le fond le délai du bureau des visas parce que moi si je fais venir un français mais j'envoie mes demandes de permis de travail euh, au bureau des visas en France. OK, si je fais venir un tunisien par exemple, j'envoie mon, mon, ma demande de permis de travail euh, au bureau de Tunis. OK, alors, il euh, y a des, des bureaux qui sont plus efficaces, ou plus rapides que d'autres. Il y, y en a qui ont, euh, qui ont euh, par exemple, qui ont été frappés plus par la COVID ou en, sont encore frappés par la COVID. Donc, il euh, euh, y en a qui sont un petit peu plus longs. Mais, tu sais, mettons nous, euh, en moyenne, en 10 et 12 mois, euh, pour euh, un IMT, à, à, à, un IMT là, avec permis de travail. Mettons-nous okay. Bon et puis il existe toujours les jeunes professionnels hein, qui eux peuvent arriver aux alentours de 4, quatre 3-4 mois. On a même eu cette année la chance d'avoir quelqu'un qui est arrivé en un mois et demi. là Donc, un oui. mois, un mois. Donc, oui. oh, non, non. Quand on est efficace, on est efficace. <rire> euh, là, on, on a atteint notre... Il y a quelques questions. Alors, c'est sûr qu'il y a des questions que je ne poserai pas parce qu'il y a des questions qui sont très spécifiques. Il y a des gens qui me disent euh, par exemple un technicien réseau et télécom, c'est lequel CNP. Là, on ne peut pas prendre toutes ces questions-là. Allez faire une recherche. Allez, euh, allez regarder un petit peu. On vous a donné de l'information, donc vous pouvez le faire. Il y a une entreprise qui nous dit... Euh, avant euh, comment lorsqu'elle montait des dossiers euh, de IMT avant le 16 novembre, euh, qu'est-ce qui va se passer après le 16 novembre Est-ce qu'il va falloir qu'elle change ses formulaires euh, et qu'elle ne pourra plus utiliser ses anciens codes CNP C'est ça en fait ouais, À partir du 16 novembre, on a des codes à 5 chiffres. Pour les formulaires, là, ça va dépendre des gouvernements, là, mais euh, moi, je vous recommande de toujours vérifier là, euh, la dernière, euh, de toujours, toujours, euh, la veille d'envoyer votre euh, IMT, là, de vérifier le formulaire, les formulaires s'ils ont changé, parce qu'un autre aussi, ils nous le disent pas quand elles, ça change. <rire> Autre question, puis ce sera sûrement la dernière. Euh, aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure de différents types de, de visas, comme par exemple les jeunes professionnels. Habituellement, en fin d'année, comme ça, il n'y a plus de place, c'est est fini. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise qui se dit, bah, « Moi, je veux lancer mon processus de recrutement assez rapidement. Je voudrais, euh, si possible, retrouver un jeune pro pour que ça aille plus vite. » Est-ce qu'il y a encore des chances aujourd'hui que ça passe? Euh, ben, la, je, les bassins pour la France sont fermés. Okay. Euh, alors, euh, ça va. Et parfois, ils, ils nous surprennent, ils, ils réouvrent tout de suite en novembre, et puis parfois, ça va en janvier. Ah, euh, en fait, la dernière, c'était janvier. Habituellement, c'était plutôt au mois de mars. Euh, ouais. La dernière, ils ont, comme tu dis, surpris. Euh, on, hein. Et puis, par contre, il y a une chose qui est importante de rappeler aux entreprises qui veulent euh, aujourd'hui, euh, on va dire, euh, recruter à l'international, c'est... N'attendez pas le dernier moment. Si vous voulez avoir des gens en 2023, c'est maintenant que ça se passe parce qu'il y a toujours ce fameux délai, le délai de recrutement, le délai de sélection, le délai de se mettre d'accord avec le candidat, le délai de, de l'immigration. Et euh, c est, c est, ça demande quand même un, un certain temps. Donc, euh, ne tardez pas pour les entreprises euh, dans, dans vos processus. Puis, je le rappelle encore, dernier point, c'est que euh, le recrutement à l'international euh, c'est pas inné, c'est pas parce que dire, ça s'apprend. Et euh, si vous voulez développer des compétences euh, sur, euh, par exemple, les bonnes pratiques euh, ou, ou les, les, les procédures d'immigration, de, de, ben, je rappelle juste que euh, Nathalie, tu vas donner euh, des formations, tu donnes une formation sur les bonnes pratiques, justement. En, en immigration. Les prochaines dates seront le 2 décembre prochain et le 19 janvier. Donc, si votre entreprise veut en savoir un peu plus, veut commencer à, à, à être un peu plus autonome dans, les, dans, les, dans la façon de, de, de faire ses dossiers, euh, je vous recommande la formation. Vous la trouvez sur le site de Patrimoine RH euh, sur les bonnes pratiques euh, pour faire des... des bah, en tout cas, pour assurer un processus d'immigration euh, conforme. Donc, vous aurez la chance d'avoir cette formation avec Nathalie. Puis, euh, bah, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous, à nous écrire c'est sûr que souvent les questions reviennent à peu près les mêmes, est-ce que moi j'ai des chances de trouver On ne peut pas répondre à tout le monde parce que la chance de trouver, ce n'est pas moi qui la détermine, c'est les opportunités et autres, mais il existe plein de, de, de possibilités de, de, de, de se trouver des, des jobs ou en tout cas un emploi pour démarrer une nouvelle vie au Québec, du fait de la pénurie de main qui, qui, qui frappe et qui n'a pas fini de frapper le oui. Québec. Alors Nathalie... Euh, il est 35. Euh, merci beaucoup. Merci de ton temps. Euh, je te souhaite euh, une belle journée. Euh, je, comme on peut le voir, moi, j'ai un beau rayon de soleil qui arrive. Là. Donc, euh, belle journée. Merci à tous. Et puis, euh, on, se re, on se reparle très bientôt, Nathalie. À bientôt. Plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.